Assez! Je suis là, Midheur, du calme. Regarde dans le miroir en face de toi. Ah! On nous a volé du temps à Vutney, je dirais, cinq années. Cin cinq années? Il y a une table là-bas. Il se trouvait sur une place déserte abritée dans une sorte de cavité couleur ocre. Seul, au centre, trônait un auvent richement brodé de motifs fleuris, sous lequel était disposée une table parée pour le thé. Tout, de toute façon, en ce qui concernait Olympe, était parfait. Elle était bien trop imbue d'elle-même pour laisser une partie de sa mise en scène lui échapper. Elle était la reine de Dieppe. La reine des voleurs, des arnaqueurs et des morts. Il y a un mot. Toute personne retirant son chapeau est invitée à ma table. Je comprends pas pourquoi il y a cette chose ici. Eh bien, n'est-ce pas l'heure du thé Oh, je vois. Vous fouillez quelque chose. Il serait plus juste de dire que nous cherchons quelque chose. Voulez-je vous aider Prenez donc une tasse devant vous. Vous aimez le thé au jasmin Je suis navrée, mais nous n'avons pas le temps. <rire> Quelle ironie il est toujours temps pour un thé, enfin. Et vous oubliez où vous vous trouvez, jeunes gens. À Deep, Le quartier bas. Ici, le temps se façonne selon les personnes. Le temps passe de l'un à l'autre. <rire> de l'un à l'autre. Et il se trouve que j'ai le vôtre en main en ce moment même. C'est C'est vous qui nous avez volé du temps Rendez-le, nous Oh là On se calme Vous devriez prendre du thé au jasmin. Ça pèse le mal de tête. Et qu'est-ce qui nous dit que vous ne nous jouez pas encore un tour Voyons, chérie. Si c'était moi qui vous avais volé du temps, vous auriez perdu bien plus que cinq pauvres petites années. Cinq années, ça ne vaut rien. Sauf peut-être pour les pauvres vieux désespérés. Il y en a qui prennent ce genre de clients. Je pense qu'ils ont sans doute un peu pitié d'eux. Je ne vois pas d'autres raisons. Mais ce ne sont pas mes méthodes. Allez, regardez. Je goûte vos tasses. Délicieux. Vous pouvez nous rendre notre temps Oh, hélas non, il est déjà sur le marché. Antonio est un de mes meilleurs vendeurs. Il a ses petits défauts. Laissez-nous partir Voyons, on ne gâche pas un thé. On n'ont rien à faire ici, Olympe. Comment ont-ils réussi à te convaincre, d'ailleurs C'est une idée totalement absurde. Ils ne survivront pas à Deep plus d'une semaine. J'en mets ma main en feu. Faisons un pari personnel, alors. S'ils tiennent plus d'une semaine, alors que c'est toi qui les as initiés, tu auras gagné deux fidèles et intelligents sous fifre. Et tu les laisseras enquêter sur la mort de leur père. Si, comme tu le prétends, ils ne survivent pas une semaine, tu auras le droit d'utiliser leur temps. Soit 10 ans, vu qu'ils sont deux. Je sais que tu as cours. Je te connais mieux que personne, Antonio. Donne-moi ce temps, il est à moi. C'est moi qui l'extrais. Mais il est entre mes mains. Pour l'obtenir, gagne ce pari. Et comme tu as rompu le contrat, je t'interdis de vendre ou d'extraire du temps pendant la semaine où tu surveilleras les jumeaux. Mais personne ne respecte ton foutu contrat. Nous sommes à dit, Polympe. Réveille-toi Arrête de jouer les reines de Pacotille Une semaine... 168 heures... Lâchez-moi on y va À la semaine prochaine, Antonio Il y a une règle auquel les hommes de la reine ne doivent jamais déroger. Ne jamais extraire de temps pour leur consommation personnelle. La marchandise doit toujours circuler comme un flot ininterrompu. C'est aussi pour cette raison que l'emblème des gens d'Olympe est un sablier percé. Oh, que vous êtes bon professeur, Antonio Oui, et il y a apparemment autre chose que je vais devoir t'enseigner, jeune fille. à fermer ton clapet <rire> Oups Nous y voici. Mais c'est une place comme il en existe des centaines, non Il me semble t'avoir dit quelque chose il y a quelques secondes. Bonne réponse. Bon, les enfants, normalement, je devrais attendre une semaine pour que vous fassiez vos preuves à Olympe. Mais il s'agit de mon temps, un temps que je n'ai absolument aucune envie de perdre pour vous. De toute façon, si vous ne parvenez pas à réaliser une escroquerie aussi simple, vous n'aurez aucune chance ici. Alors écoutez-moi bien les jumeaux tête dure. La seule chose que vous devez arriver à faire, c'est de comptabiliser à vous deux 50 temps volés. Je me fige comment vous l'obtiendrez, mais ces 5 ans doivent provenir de quelqu'un sur cette place. Vous avez jusqu'à ce soir, 3ème Gong à la Maison Rouge.